À tout ça. parlons de neutralité alors avant de parler neutralité je voudrais d'abord dire que euh, vraiment cette enceinte est géniale euh, moi je suis vraiment extrêmement content qu'il y ait euh, ce, ce travail de Mehdi Majewi et, euh, autour des API avec WeShare parce que vous vous rendez pas compte à quel point on a besoin de repenser la manière nous État. Comment est-ce qu'on construit le service public Et dans cette construction du service public, les API vont jouer un rôle de plus en plus important. Et donc ce genre de, de lieu, ce genre de rencontre, ce genre de débat est hyper important pour l'État. Alors parlons de neutralité. Alors pour vous parler de neutralité, d'abord, j'ai regardé le dictionnaire. J'ai été un peu flemmard. Donc euh, bon, la neutralité, quand on regarde dans le dictionnaire, d'abord, il y a la neutralité déplanquée, pour faire simple, c'est-à-dire la neutralité qui ne prend pas parti. Donc la neutralité, par exemple, d'un pays qui décide de ne pas prendre parti dans une guerre. Alors bon, vous allez me dire, c'est ça aussi sa noblesse, ne pas prendre parti à des guerres. Alors cette neutralité, c'est pas celle-là qu'on met en place euh, quand il s'agit euh, d'Internet, parce que la neutralité du net, il faut la défendre. On ne peut pas soutenir la neutralité du net sans poser un cadre, sans poser un principe. Parce que cette neutralité du net, elle était évidente lorsque les premiers concepteurs d'Internet ont euh, échangé des premiers messages entre eux, puis euh, ont ouvert le service web. C'était une évidence. Ce principe même de pouvoir se connecter sans demander l'autorisation de quiconque, c'est à ça que ça sert Internet. C'est le principe du end-to-end. Et donc il n'y avait pas besoin de l'écrire. Mais à mesure qu'internet est devenu un business, bien évidemment, la tentation que certains tirent un peu la couverture et veulent faire d'internet un peu un nouveau Minitel, eh bien, elle est apparue de plus en plus fortement. Et donc il faut un cadre. Donc on ne peut pas juste ne pas prendre parti, on ne peut pas juste laisser faire. Et alors j'ai perdu un pari, c'est que euh, je devais citer Freud. Donc euh, désolé hein, bon. Donc euh, je dirais que la neutralité qu'on défend c'est une neutralité bienveillante. Alors c'est quoi la neutralité bienveillante C'est le psychanalyste qui euh, a euh, le patient à côté et qui l'écoute euh, dire ce qu'il a à dire dans son, dans son divan et qui accueille ce qu'il dit dans le but de permettre quelque chose, dans le but de libérer une parole. Et le but de la neutralité du net, c'est justement d'assurer cette pleine liberté. J'aurais bien voulu vous projeter le logo de l'ARCEP, mais vous pouvez le trouver en ligne si vous regardez sur un moteur de recherche, logo ARCEP, vous allez le trouver. Ce qu'on a voulu symboliser par ce logo de l'ARCEP, c'est à la fois, c'est un cadre, vous voyez un petit cadre, qui représente le fait qu'il faut des règles du jeu, mais pas des règles qui enferment, pas des règles qui contraignent. Des règles qui libèrent et qui vont permettre des innovations, des échanges de manière incontrôlée, qui vont permettre qu'il y ait des surprises, qui vont permettre qu'il y ait des erreurs, qui vont permettre l'insolence. Et c'est ça la neutralité du net, c'est de dire on pose une architecture, on pose un principe et ensuite les seuls arbitres de ce qui se passe sur Internet, eh ben, ce sont les utilisateurs. C'est ça le principe fondamental de la neutralité du net. Ce principe, aujourd'hui, il est défendu en Europe à travers un règlement européen. On va avoir l'occasion d'en discuter, donc je ne rentre pas plus dans les détails. Ce règlement, certains trouvent qu'il devrait être encore plus renforcé, d'autres qui va trop loin. On va en discuter, j'imagine, tout de suite. Et ce règlement européen, c'est un principe qui est là pour longtemps. J'insiste là-dessus. L'Europe, elle a beaucoup de défauts. Elle a du mal, notamment, à se mobiliser pour faire un certain nombre de choses. Mais elle a une qualité. C'est que quand elle a fait un truc, généralement, elle ne le redéfait pas vite. Bon, OK, il y a le Brexit, certes, mais vous voyez que le Brexit, c'est compliqué quand même. Hein, ce n'est pas gagné, cette affaire. Et ça fait quand même un certain temps que euh, le Royaume-Uni avait rejoint l'Union européenne. Donc, ce règlement européen, il est là pour longtemps. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut s'endormir tranquillement parce qu'il y a des gens qui vont quand même essayer de le remettre en cause. Mais la manière dont on définit la régulation en Europe, c'est à travers une mobilisation de l'ensemble des institutions européennes qui, à un moment, prennent la décision d'adopter une règle nouvelle et elle est là pour longtemps. Ça veut dire le Parlement européen, ça veut dire la Commission européenne, ça veut dire le Conseil européen qui rassemble tous les États membres qui ont décidé d'adopter ce règlement. C'est une différence importante avec les États-Unis où la neutralité du net, comme vous le savez, a été euh, retirée en fin d'année dernière puisqu'aux États-Unis, ce ne sont pas les autorités législatives, ce n'est pas le Parlement qui définit la neutralité du net, c'est le régulateur lui-même. Sauf que ce n'est pas un régulateur indépendant comme en Europe, c'est un régulateur qui est politique. Quand Donald Trump est arrivé, le chairman de la FCC, est mon homologue américain, a changé. Et ce nouveau chairman, il a dit, je vais défaire ce qu'avait fait mon prédécesseur. Et donc c'est une différence aussi, de je, désolé de dire un truc chiant, mais c'est une différence de hiérarchie des normes. C'est-à-dire qu'en Europe, on a décidé que la neutralité du net, c'était un principe qui devait être très haut, qui serait très difficile à remettre en cause. Alors que les Américains ont décidé que c'était un principe de tous les jours. C'est ça aussi qui crée cette instabilité. Alors la neutralité du net, comme je le disais, c'est ce principe qu'il n'y ait pas d'autorisation, qu'il n'y ait pas de permission. C'est le principe de, vraiment de la plus grande liberté de l'expression et l'innovation. Mais moi, ma crainte, c'est que on se réveille dans quelques temps en se rendant compte que c'était bien insuffisant. Imaginez un monde dans lequel demain, je ne sais pas, dans 5 ans ou 10 ans, en fait, vous n'avez plus d'abonnement à Internet. Et qu'en fait, vous fassiez comme le Kindle. Vous savez, le Kindle, c'est la liseuse d'Amazon. Vous pouvez télécharger des livres dessus. Ces livres, ils vont ça passe par Internet potentiellement. Mais vous, vous ne payez rien. C'est Amazon qui s'en occupe. Amazon, il paye un opérateur pour faire ça. Mais vous, vous ne payez rien, vous payez juste Amazon. Imaginez que demain que ça se généralise. Par exemple, vous avez Internet dans votre voiture, mais vous n'avez pas payé d'abonnement Internet. C'est quand vous avez acheté votre bagnole chez Renault, vous avez payé un forfait. Imaginez par exemple que demain, vous achetez des oreillettes. Ces oreillettes, imaginons, avec la miniaturisation, l'autonomie, etc. Et les oreillettes, elles ne sont pas connectées en Bluetooth à votre smartphone. Mais imaginez qu'elles sont connectées directement au réseau. Et qu'au lieu de payer votre abonnement à Internet, en fait, vous payez un abonnement à Spotify. Et Spotify, dans l'abonnement, il vous donne les oreillettes et puis, il achète l'abonnement, il achète l'accès au réseau sur un autre marché, un marché de gros, un marché amont, qui est transparent, invisible pour vous, comme aujourd'hui, un équipementier, un, pardon, un constructeur automobile. Vous achetez votre bagnole chez Renault. En fait, 90% de la bagnole, elle est construite par un, un équipementier, comme Valeo, par exemple. Donc, imaginez que les opérateurs disparaissent de votre vie quotidienne et qu'à la place, en fait, les seules personnes que vous voyez demain, c'est Apple, c'est Spotify. C'est euh, votre voiture. Ben, on aura l'air malin avec notre neutralité. Alors, elle sera toujours utile, bien sûr. Il faudra toujours cette neutralité. Elle sera essentielle, mais elle ne sera pas suffisante. Parce que votre expérience, elle sera intégralement décidée, designée, structurée par la personne qui vous aura donné, qui vous aura distribué ce terminal, ce point d'entrée au réseau, qui sera un point d'entrée spécialisé. C'est ce qu'on appelle la kindolisation d'Internet. Et donc, ce que nous avons voulu faire à l'ARCEP, et donc je remercie Mehdi Medjoui d'avoir introduit cette question, c'est d'essayer de voir plus loin que simplement la neutralité des réseaux, et de se poser aussi la question de la neutralité des terminaux, c'est-à-dire de tous ces équipements qui nous connectent au réseau, et de voir comment est-ce on peut éviter... Que ce soit eux qui prennent le pouvoir. Parce qu'effectivement, demain, vous êtes dans votre bagnole, dans votre voiture. Bon, aujourd'hui, vous mettez la radio, euh, France Info, France Culture, euh, bon enfin ou d'autres choses. Hein, bon. euh... Mais ce qui va se passer, c'est que quand vous aurez une, une intelligence artificielle dans la voiture, enfin un bot, enfin, un agent conversationnel, vous allez lui dire mets moi les infos ou mets moi de la musique. Ou alors mieux, il y a un moment où il aura des capteurs biométriques et il pourra vous direz juste « mets-moi quelque chose ». Et en fonction de votre humeur du moment, de votre degré de stress, etc., il vous mettra les infos ou de la musique. Bon. Mais donc, non mais, enfin, je veux pas être un prophète de malheur, mais il y a quand même de bonnes chances que ça se passe comme ça. Hein bon. euh, et à ce moment-là, ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est la voiture, enfin l'agent la, conversationnel qui va décider de ce qui vous passe qui va structurer toute votre expérience. Donc on voit tout le pouvoir que vont avoir ces acteurs. Alors certes, vous allez pouvoir choisir entre Renault et Toyota, OK. Mais y a-t-il pas besoin quand même d'un principe général aussi sur les terminaux, équivalent à celui d'une neutralité Suspense, c'est la question sur laquelle on produira un rapport complet. Moi J'en ai vu une première version, il est beau, hein franchement ça va être super. Euh... Non, franchement, ça va, être, ça va être bien. Donc on va publier ce rapport le 15 février. Euh, on fera un, une petite conférence qui sera suivie d'un afterwork. Je, je le dis suivi d'un afterwork parce qu'on a fait passer une invitation Facebook dans laquelle on disait que c'était un afterwork. Mais comme c'est à 15h, euh, on pourrait avoir l'impression qu'à l'ARCEP, on ne travaillait pas beaucoup. Euh, voilà, donc si vous voulez, vous pouvez venir juste pour l'afterwork, c'est comme vous le sentez. Donc ce sera le 15 février et donc euh, on aura vraiment la volonté d'ouvrir ce débat et vous verrez que le mot, API, le mot API apparaît un certain nombre de fois. On y reviendra dans la discussion. Moi je crois beaucoup que les API vont être un des, un des pans d'avenir de la régulation aussi dans le numérique. Nous hier dans les réseaux, on a forcé parfois les opérateurs à travailler entre eux, c'est ce qu'on appelle les interconnexions. Peut-être que demain il faudra qu'on pousse, voire peut-être un jour qu'on oblige des acteurs a aussi travaillé entre eux dans le domaine du numérique, on verra, ça c'est une autre histoire. Je vous remercie beaucoup de votre attention.